quota ou majorité Qu'est-ce que Ça dépend de la suite des événements. Le Conseil va examiner les différentes propositions de la Commission qui sont sur la table. Et si jamais on n'arrivait pas à se mettre d'accord par consensus, il n'est pas exclu que ces différents points on décide par majorité qualifiée.